Avec vous, euh, Grosse vidéo aujourd'hui, vidéo très attendue des abonnés de Winman, vidéo SQDC, on parle ici d'un produit cultivé au Québec à 29,90$, on parle de la marque Cheers, avec le Powder Donut numéro 8. Toujours un plaisir de vous voir, euh, les pouces et les commentaires très importants, merci aux fidèles abonnés qui sont toujours là, vidéo après vidéo. 23% THC, on aime le THC chez Winman, mais on aime aussi, mais on aime aussi les terpènes. Terpènes dominantes, on va se fier au site de la qui a souvent plus qu'à l'occasion des erreurs, car euh, certaines compagnies indiquent les terpènes sur le contenant. Et c'est pas la même description. Donc ici, avec Cheers, on n'a pas les terpènes décrits sur le contenant. Donc, on va se fier sur le site de la SQDC. Quand j'ai fait mon choix, quand j'ai fait mon choix d'achat, je regarde toujours les terpènes. Euh, mes terpènes préférées, c'est quoi? Ben, avec le temps, j'ai remarqué que j'avais un duo. Hein? Deux terpènes qui sont souvent collés une à côté de l'autre. Euh, qui se retrouve dans plusieurs de mes cannabis préférés. On parle ici de myrcène et de la limonène. Quand les deux terpènes sont collés, je vous le dis, ils sont souvent souvent dans mes cannabis préférés. Quand ils, les terpènes sont séparés, si la limonène c'est la terpène dominante et que la myrcène c'est la cinquième terpène qui en a moins, ça ça c'est pas dans mes goûts préférés. Donc ici, le Cheers, le Powder Donut numéro 8, mais mes terpènes préférées, croyez-le ou non, sont là. La terpène dominante, myrcène La deuxième terpène, Limonène. Troisième terpène, on a souvent, souvent eu peur de cette terpène, cariofilène Mais encore une fois, cariofilène euh, euh, c'est une terpène que je, je déteste, mais à l'occasion, se retrouve encore une fois dans mes cannabis préférés. Euh, sûrement que le cariophilène, on le sait très bien, on le sait très bien que le cariophilène, c'est plusieurs choses peuvent être associées à l'arôme cariophilène. Plusieurs épices sont associées au cariophilène. Donc, euh, très excité, plusieurs personnes sur mon Instagram m'ont dit « assez le powder donut numéro 8 de la marque Cheers Cultivo-Québec ». Seul produit de la marque Cheers, présentement, à euh, plusieurs personnes. Plusieurs personnes, donc, on va se faire la vidéo. après D'après moi, moi c'est un bon produit. Non, sérieusement, les arômes ici, terreux. Terreux représente myrcène qui est la première terpène, ça va bien. Deuxième arôme naturel, qui nous dit citronné qui est associé au limonène, ça va bien. Et épicé, troisième arôme naturel, qui est associé. À la troisième terpène, cariofilène. Produit emballé au mois de novembre, plus précisément le 12 novembre dernier, 12 novembre 2021. Euh, on est présentement le 8 janvier 2022. On allume ça, on allume ça. On va commencer par l'ouvrir. Excité. Euh, Excité, on connaît pas Cheers, cette marque-là chez Winman. Euh, on n'a jamais essayé. C'est le seul produit. C'est le seul produit qu'ils ont. Est-ce qu'il a une pochette d'humidité? Euh, plusieurs d'entre vous se sentent en sécurité avec une pochette d'humidité. Euh, L'humidité est toujours bonne de cette façon-là, euh, en général. Des fois, la pochette d'humidité peut être là depuis un an, puis euh, on sait, là, les beaux sont. il y a des granules à l'intérieur, c'est sec, sec, sec. Euh, pourquoi Winman n'aime pas trop les pochettes d'humidité? Oh, ça, c'était vraiment léger comme seal, mais euh, peut-être que... C'est un peu surprenant qu'il n'y ait pas le, le fruité. Oh, cariophyllène ici. Oh, il y en a de beau en tabarouette. Pochette d'humidité. Nouveau modèle de pochette d'humidité. On parle plus ici du Boost. On parle pas ici du Beau On parle ici du Umi Smart. Umi Smart. On dirait qu'il y a une petite enveloppe là euh, une petite lingette. Une petite lingette pour se laver là. La, se laver les mains ou peu importe. Pas sûr de ça. Euh... Ah, c'est humide, mon homme, c'est mou. Euh, le, le look est beau. Le look est très beau. Ça me fait penser. Euh, j'ai pas fumé. Je ne veux pas le comparer à d'autres cannabis. Là. Il y a des cannabis que j'ai acheté seulement une fois qui était très beau, que j'ai pas racheté parce que c'était 40, 42 dollars, un peu plus dispendieux. Euh, selon mon budget, j'essaye je, de, de, de trouver des des cannabis là, moins chers que 40 dollars. Donc, euh, c'est du beau cannabis, c'est très beau. Ah, c'est spécial, c'est très beau, c'est très beau. C'est sûrement trimé à la main, ça. Ça, c'est sûr, sûr, sûr que c'est trimé à la main. Un petit peu de sugar leaf, un petit peu de feuilles. Mais euh, j'aime autant que ça soit comme ça, que que ça soit trimé à la machine. Quand c'est trimé à la machine, on sait là que les cocottes sont arrondies. Euh, les trichomes en, en mangent une volée. Les trichomes mangent une volée. Euh, les trichomes, c'est quoi? Hein? On sait que les terpènes sont dans les têtes de trichomes. On sait que les cannabinoïdes, comme le THC, le CBD. Là, on entend parler du CBN, du THCV, THCA. En tout cas, les cannabinoïdes sont dans les terpènes. Non, les cannabinoïdes sont dans les trichomes. Les terpènes sont dans les trichomes. Donc, les trichomes, faut les faire attention. faut faire attention aux trichomes. C'est très important. Les trichomes, c'est quoi? Hein? C'est ça. C'est tout ce qu'il y a là-dedans. Tout est dans le tricôme. Quand on coupe le plan de cannabis, euh, c'est pas après 10 semaines ou 9 semaines ou 63 jours. Euh, c'est vraiment, faut regarder les trichomes avec un microscope. Les trichomes c'est blanc. Et quand, euh, quand ils commencent à devenir ambrés, c'est le moment pour couper le plan de cannabis. Donc euh, ici, c'est trimé à la main. Les petites feuilles ont été trimées avec euh, des ciseaux. Euh, c'est moi qui dis ça. C'est mon expérience. Je n'ai pas été voir sur le site. J'aurais dû aller voir là. Euh, « Cheers Cannabis », je sais pas si on va être capable de trouver ça comme ça. Le powder, « le Powder Donut », numéro 8, J'étais voir euh, sur Leafly, euh, quel croisement, quelles sont les deux plantes qu'on a utilisées pour faire le croisement, euh, pour en arriver là, hein, au « Powder Donut ». Écoutez, on a pris du « Jet Fuel Gelato ».« Jet Fuel Gelato », on ne connaît pas ça ici à Winman, mais... Est-ce que Purlen ont fait un Jet Fuel Gelato? Je pense que Winman va faire une vidéo là-dessus très bientôt. Juste aller voter sur mon Instagram pour la prochaine vidéo SQDC. Donc, on met deux. Euh, J'ai mis deux variétés. Et puis, c'est à vous d'aller voter pour la prochaine vidéo SQDC. Donc, le Powder Donut numéro 8, c'est fait avec du Jet Fuel Gelato croisé avec du Orange Cookie. Donc, est-ce que ça sent l'orange? Ça sent... ça sent un peu le cariophilène. Euh... Tu veux voir? Tu veux voir ça? Écoute, Jet Fuel Gelato mélangé en Orange Cookie. Le Jet Fuel Gelato, c'est quoi? C'est du High Octane. Je ne connais pas ça du tout. Mélangé avec du Jet Fuel. Après ça, le Orange Cookie, c'est quoi? C'est du Orange Juice mélangé en Girl Scout Cookie. G-S-C. Donc, euh. Comme ça, je te le dis, là, pas sûr de, de, de triper, mais euh, on regarde ça. Il est vraiment beau, puis après ça, on en fumeur. On va l'égrainer, on va savoir si ça sent plus fort, euh, plus précisément, qu'est-ce que ça sent. All right, gang, on est avec le Powder Donut numéro 8. Euh, qualité. Qualité. Est-ce que le buzz va durer 3 heures? Est-ce que le buzz va durer 1h30? Moi, je roule mes joints, là, d'environ... Euh, 0.35 grammes, donc avec un 3.5 j'essaye de faire, euh, non c'est pas vrai je fais pas 10 grammes, à ce temps je fais des joints de 0.5 je fais des joints de 0.5 depuis, euh, depuis un an je fais 7 joints avec un 3.5 donc je vais, faire 3, je vais faire 7 joints avec cette quantité là euh, c'est beau c'est brillant on va essayer de rapprocher ça, faire un peu plus un zoom vous irez voir sur mon Instagram. On va essayer de faire des belles photos, là, comme ça, ici, mettons. C'est très beau, c'est très beau. Qualité, 30$, 29,90. J'ai hâte de voir d'autres produits Cheers. De la marque Cheers. On va fumer ça. On va l'égrainer, on, euh, on va en savoir un peu plus sur le goût. On fait ça immédiatement. Il est beau, là. Alright, gang, on est de retour. Hey, je voulais vous dire, à chaque fois que je pèse sur stop pour recommencer ma vidéo, Turps, mon chat, il miaule. Il sait que je me suis fucké dans ma vidéo, man, pis il miaule, man, c'est malade. J'ai grainé le Powder Donut numéro 8. Goût complexe, il y a plusieurs arômes là-dedans, peut-être même une petite touche d'orange, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis sucré ou fruité. Euh, je, je, je, je, je me sens, mais sent-tu le goût de l'orange? Orange, cariophylène, il n'y a, a pas le, le... On va le fumer peut-être que le goût gazi, là. Je trouve que myrcène Limonène, on dirait que ça donne un goût gazi, souvent, dans, dans plusieurs cannabis. Je m'attendais à peut-être le, le sentir. Euh... J'ai hâte de le fumer, je vois vraiment... Pour la qualité, la qualité, il est beau. Man. Il est vraiment beau, tu l'as vu. Pochette d'humidité... Je sais pas... Pas sûr que ce, ce cannabis-là va durer un an sur les tablettes. Là, j'imagine que ça doit avoir un bon roulement. Là, c'est. Si, euh, il doit avoir un bon roulement. Quand même, c'est pas 35$. dollars. Il doit être quand même euh, pas si Mais, mais, Winman est là pour vous le dire. On sait qu'à la SQDC, on ne peut pas voir le cannabis. On ne peut pas sentir le cannabis. On peut pas voir une photo. On peut pas ouvrir le contenant. Euh, les employés de la SQDC n'ont pas le droit n'ont pas le droit de dire c'est quel leur cannabis préféré. Ils n'ont pas le droit de dire ça. Ils n'ont pas le droit de dire c'est quoi les effets des terpènes. Ils n'ont pas le droit de dire que s'il y a beaucoup de myrcène, c'est endormant Ils ont pas le droit de dire que le limonène, c'est énergétique. Ils n'ont pas le droit de dire que le cariophyllène, c'est vraiment bon pour les euh, les euh, antidouleurs, ces choses-là. Ils n'ont pas le droit de dire toutes ces choses-là parce que qu'il y a pas assez de... De tests en laboratoire qui est, qui est précis. Euh, il paraît que c'est pas encore euh, pas encore coulé dans le béton. C'est pas sûr à 100 En tout cas, en tout cas. Là c'est roulé. Un pouce, un commentaire, toujours apprécié. Power 2 Donut numéro 8. Soyez toujours avec Winman, d'autres vidéos SQDC s'en viennent, d'autres vidéos avec les lumières de Vipar Spectra s'en viennent, lumières Spider Farmer. Soyez-y, deux belles grows présentement, là, vraiment, vraiment euh, très, très intéressantes. Il y a un GMO Animal Cookie qui sent tellement bon, mais on est loin de la fin de la floraison, on est loin du séchage, on est loin de la période de curing, donc le goût va changer s'améliorer, se modifier, tant et si longtemps que le 30 jours de curing ne sera pas terminé. On aime ça, Powder Donut, numéro 8, de Cheers. 30 29 90 Taux de THC entre 22 et 30. On a eu 23, donc on ne sera jamais déçu pour le taux de THC. À ce stade, il faut juste savoir ce que les terpènes, vous correspond à votre corps. Hein? On sait que le les terpènes, avec le THC, c'est les deux ensemble, qui travaillent ensemble, c'est l'effet, je me souviens plus du mot, l'effet, l'effet, l'effet, l'effet d'entourage, on connaît l'effet d'entourage, l'effet d'entourage. Oui, mesdames et messieurs, les terpènes, c'est très important, les terpènes. Les terpènes, c'est l'avenir Moi je serais pas dessus man, je serais pas dessus. Il y en a qui, il y en a qui sont leur cannabis préféré, ok. Je <coughs> -moi encore un peu là. Il y en a vraiment qui l'aiment beaucoup celui-là, vraiment là. Laisse-moi le temps de te le décrire. Laisse-moi le temps. Ben écoute, je ne suis pas convaincu. Euh, je ne suis pas convaincant non plus. On parle ici d'un indica. À 23%, un indica, euh, j'ai déjà vu mieux. Je vais mettre ça sur la faute des terpènes. Pourtant, Myrcène Limonade est inscrit. Euh.. Mais je vous le dis, vous rappelez-vous du produit euh, de Namasté? Je pense que c'était le... Je commence par S. En tout cas, il avait été populaire et puis euh, je n'étais pas trop certain. Mais celui-ci, le Powder Donut numéro 8, je vous le dis, euh, il est beaucoup plus populaire que quest ce que Winman en pense. Est-ce que c'est bien dit, ça? Je pense que oui. Euh, je pense que c'est bien dit. C'est sûr qu'à 30$, si t'es curieux, tu peux peut-être t'essayer. Mais je, je, je, il est vraiment beau. Il est vraiment beau pour les yeux. Il est vraiment beau. Je comprends pas pourquoi ils ne mettent pas « orangé ». Ça, ça a un groupe d'orange avec cariophilène. Euh... Ben, vous savez, la limonène, c'est agrumes. La limonène, c'est agrumes. Eux, ils ont écrit « citronné », mais dans le fond, c'est « orangé ». Ils ne sont pas capables d'écrire « orange » ou… Ils sont pas capables d'écrire « euh, euh, lime » sont pas capables. Pourtant, ils sont capables de. Ils arrivent en mousse Je sais pas. Mais euh, citronné, ça veut dire pour eux autres agrumes. D'après moi. On va essayer de les aider un peu. Là. On va essayer d'aider un peu là, la SQDC. Euh, Myrcène, c'est terreux. Donc, on, on va dire terreux, orangé. OK? Terreux, orangé. Épicé. Donc, euh, le citronné, change ça pour orangé. Et puis, euh. C'est vraiment terreux, orangé. Là. Le, le, le myrcène limonène, ça fait pas un goût de couche. Okay? Ça fait pas un goût de couche. Euh, C'est vraiment terreux, orangé, cariophilène. Euh... En tout cas, je sais que vous écoutez la vidéo SQDC, gang. Et puis, euh... moi, je veux savoir. Okay? Est-ce que le 23% est vraiment indica avec vous? Euh, je te dirais pas que c'est un sativa, je te dirais pas que c'est un buzz énergétique, mais hybride. Hybride. Hybride. À 23%, j'aurais aimé ça avoir un buzz un peu plus écrasant. Euh, ou bien si tu me dis indica, pense pas que ça c'est 23%. Hein? Dis-moi que c'est peut-être 18%. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, donc si le karyophyllène ne te déçoit pas comme Winman, si le karyophyllène euh, comme je te dis, il y en a qui passent par-dessus le Cario Il y en a qui ne goûtent même pas. Il y en a qui, qui, le, qui le détectent, mais ça ne les affecte pas. On connaît les produits Grell. Les Grell ont toutes les petites touches d'épicé. Il y en a qui sont vendus pour Grell. Mais moi, ça me dérange un peu à la longue. Donc, euh, le Cario est présent. C'est orangé, citron. Terreux. Orangé. Cario Je Je laisse là-dessus. Le buzz est léger. J'en rachèterai jamais. La qualité est là. ok. Il est vraiment beau. Euh, des petites feuilles, mais c'est correct. C'est des feuilles séchées. C'est des feuilles sugar leaf. Feuilles sucrées. Euh, qualité. Qualité est là. Alright. Conclusion. Si ça te dérange pas, un petit peu terreux. Un petit peu orangé. Un petit peu carréflin. Je te dis toujours un petit peu. Parce que c'est inscrit 1% de terpène. Encore une fois, selon les laboratoires, il y en a qui vont écrire 4%. Mais c'est à cause qu'ils ont mis... Toutes les terpènes inimaginaires, tandis que certains laboratoires, que quand ils font leurs tests, ils prennent seulement certaines terpènes. Ils prennent pas les 150 terpènes. Donc ici, 1.076. Donc, c'est pas beaucoup de terpènes, OK? Vraiment pas beaucoup. Et puis, c'est vraiment léger terreux, léger orange, léger cariofilène. Il est beaux yeux. Bye bye. Je me répète, je vous adore. Un pouce commentaire. Merci à toutes mes abonnés qui sont fidèles à toutes mes vidéos. Merci beaucoup, gang.